Ici la reine de la poupée Pour une nouvelle vidéo Et cette fois-ci ça sera la review de ma toute première poupée en porcelaine Alors n'hésitez pas à liker, à commenter à commenter Non c'est vrai qu'on peut pas, désolé De vous abonner Je l'ai déjà dit je crois Et d'activer la cloche de notification On va passer à la review de ma toute première poupée Et aussi je voulais vous annoncer que à partir de 1000 abonnés, il y aura une vidéo spéciale. Alors je vous dis salut salut et on se revoit tout de suite pour la review de la poupée. Voilà Clara, la poupée en porcelaine en question. Ma toute première poupée de porcelaine. Donc le fond qui est juste derrière est de la même couleur que elle, que sa tenue et que son chapeau. Donc elle a de jolis yeux bleus, une lèvre rouge orangée, les cheveux blonds vénitiens un peu bouclés. C'est une poupée de la marque Damar. Enfin, marque Damar, c'est une marque de vêtements mais elle a un dé derrière la nuque. Voilà, avec un éclair. Donc sur son chapeau, il y a de la dentelle blanche. Un chapeau bleu, du même bleu que le fond. Voilà. Un bleu très très clair. La robe est blanche Enfin, elle est bleue et blanche. Tout est ensemble, c'est en une seule pièce, voilà. Et elle a un petit blanc, des petites, des petits chaussons blancs, des chaussettes blanches. Et, et ces petits chaussons, il y a des petits lacets. Voilà. Euh, J'espère que vous voyez. Pas évident. Et puis de l'autre côté, il n'y a plus le lacet. Mais pas grave il y a des petites fleurs brodées au niveau de la robe avec les petits rubans blancs ici voilà un morceau de dentelle ici voilà au niveau du col de la dentelle voilà et là aussi de la dentelle et du ruban blanc c'est pas évident que ça soit trop sombre la vidéo mais elle ne sera pas trop donc euh, logiquement euh, les mains en porcelaine voilà, comme toutes mes poupées en porcelaine, la tête en porcelaine, les pieds en porcelaine. Et le corps est en tissu. Voilà, donc je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Attendez deux minutes. Déjà le chapeau, bah voilà. Il manque l'un des rubans pour le maintenir. Donc voilà, mais voilà un ruban. Parce que pass... elle est passée à la machine à laver la tenue. Et voilà ce que ça a fait. C'est pas fait pour passer à la machine à laver. Donc là voilà, sans son chapeau. Voilà. Après, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer sa nuque. Donc vous voyez que c'est avec un scratch que sa robe se ferme. Voilà le dé de Damar. Donc je pense que vous voyez, peut-être pas très bien mais voilà c'est le mieux que je peux faire pour que vous le voyez. Après elle a les cheveux un peu en mais elle a quand même une vingtaine d'années donc euh, voilà, oui une vingtaine d'années, elle a le même âge que moi quasiment, ouais, sauf qu'elle doit être un peu plus âgée que moi, de pas beaucoup mais voilà. Alors euh, ses yeux, je les ai déjà dit donc, de toute façon mais je la trouve vraiment belle Clara, pourquoi Clara je l'appelais Clara parce que je regardais Heidi en fait et euh, le personnage Clara de Heidi m'avait inspiré enfin le personnage Clara hein. sinon je regardais aussi euh, les malheurs de Sophie et Princesse Sarah en animé voilà qui passait sur France 5 au niveau des Zouzou voilà si vous connaissez donc j'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et à activer la cloche de notification, et à partager la vidéo Je vous dis salut salut et à une prochaine vidéo